Réglage Wi-Fi. Cliquez ⁇ Détail ⁇ Cliquez ⁇ Serveur mandataire ⁇ Cochez ⁇ Configuration de serveur mandataire automatique ⁇ Dans la case ⁇ URL ⁇ écrire ⁇ proxy.umontreal.ca Portez attention au sens des barres obliques. Cliquez ⁇ OK ⁇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 Nous allons décocher « Configuration de serveur mandataire automatique ». Cliquez « OK ». Fermez cette fenêtre. Vous voudrez maintenant vider la mémoire cache de votre navigateur Internet. Par exemple, dans Safari, ouvrir Safari. En haut à gauche, cliquez « Safari ». Réglages. Tout à, à droite, cliquez « Avancer ». Cochez « Afficher le menu développement » dans la barre des menus. Fermez cette fenêtre. Cliquez « Développement ». Cliquez « Vider les caches ». Fermez Safari. Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur et le proxy sera totalement désinstallé. Vous avez besoin d'aide? Pour l'accès à la configuration, vous pouvez contacter un technicien informatique des bibliothèques